Bonjour c'est Samira du blog artetuto.com et, et dans cette vidéo je vais réaliser une petite aquarelle sur le thème de la citrouille Je vais dessiner la citrouille et je vais la colorier, je vais euh, surtout euh, la peindre avec des crayons de couleur aquarellables de la marque Arteza Vous verrez qu'il suffit de pas grand chose pour réaliser une jolie petite aquarelle, simple, sans rentrer dans les détails, etc alors pour réaliser cette petite aquarelle j'ai utilisé un papier format A5 c'est un papier spécial aquarelle j'ai dessiné euh, une forme sphérique euh, avec euh, à l'intérieur des traits comme ça pour représenter les euh, rainures de, de, de la citrouille ensuite j'ai dessiné le pédoncule de la citrouille qui est euh, en forme comme ça un petit peu allongé avec une sorte de boucle euh, à l'extrémité donc normalement le pédoncule de la citrouille est dur et a des côtés anguleux, donc on va représenter tout ça au fur et à mesure à l'aquarelle ensuite euh, j'ai commencé à dessiner quelques fleurs, quelques feuilles quelques végétation un petit peu dans on va dire posée autour de la citrouille donc vous pouvez soit dessiner des fleurs ou des feuilles ou alors faire un mélange réaliser un petit bouquet comme ça en désordre pour créer une petite composition un peu dynamique alors un point important quand vous allez dessiner le contour global de votre citrouille ainsi que les traits quand vous allez faire ce dessin vous allez tracer vos premiers traits essayez de ne pas réaliser des traits droits, lisses vous voyez un petit peu moi j'ai fait le contour j'ai dessiné la citrouille avec un trait légèrement tremblant Puis, c'est tout simplement pour représenter en fait la texture, comme on sait que la chair de la citrouille est filandreuse, la texture euh, je veux dire globale, l'aspect global de la citrouille n'est pas tout à fait lisse, la citrouille a quelques petites euh, irrégularités au niveau de voilà, son aspect euh, global, c'est pas une police, donc on va essayer de représenter cet aspect-là avec des traits légèrement tremblants. Et donc maintenant pour faire le remplissage, moi j'ai utilisé, comme je vous ai dit, les crayons de couleur aquarellable de la marque Arteza, les bâtonnets. Je vais prendre d'abord la couleur orange, placer quelques traits, qu'importe, je veux dire, en hachure, et je vais humidifier ces traits avec de l'eau. Et comme vous avez vu, j'ai utilisé aussi un bâtonnet jaune. J'ai placé cette couleur jaune dans certains endroits pour représenter les côtés les plus exposés à la lumière. Alors, si vous voulez refaire cette... Petite peinture, il y a deux possibilités, donc ce que je vous propose c'est à vous de choisir, mais bon moi je préfère vous conseiller celle-ci, euh, c'est-à-dire vous prenez un, une palette ou alors euh, un support, euh, moi j'ai pris un petit plateau sur lequel j'ai posé du papier aluminium, et vous prenez les bâtonnets, vous... Euh, vous essayez un petit peu d'étaler, c'est-à-dire de colorier un petit peu sur ce papier aluminium pour poser un peu de ce pigment. Et vous prenez ensuite euh, un pinceau euh, imbibé d'eau et vous euh, créez vos, vos petites nuances et, et voilà vous, vous coloriez vos, vos éléments. Euh, directement sur, euh, je veux dire, vous posez euh, vos pigments sur la feuille euh, avec le pinceau humide. Vous pouvez aussi, la deuxième possibilité, euh, prendre directement sur le, le, le bâtonnet, mais euh, vous risquez d'user, en fait, la pointe de votre bâtonnet. Moi, je vous conseille cette possibilité, mais vous pouvez utiliser aussi la, la deuxième possibilité, ou alors vous prenez euh, le, le bâtonnet. Vous coloriez comme j'ai fait tout au début et vous humidifiez le pigment et vous avez le pigment qui va se, se, se lâcher au contact de, de l'eau et voilà, se fluidifier et ainsi vous aurez quelque chose de très contrasté, très intense et très chargé en pigment. Alors en ce qui concerne la référence du matériel que j'ai utilisé, je vous mettrai tout ça dans la description en dessous de cette vidéo. Alors, je vais utiliser des verres différents pour représenter la végétation, pour peindre la végétation qui contourne, on va dire, qui, qui est posée autour de cette citrouille, pour mieux faire ressortir, comme je disais, la couleur orange. Euh, je vais aussi utiliser un verre très fluide, euh, c'est-à-dire que je vais fluidifier avec beaucoup d'eau pour, euh, pour peindre le fond. Pour rester un petit peu dans cette ambiance végétale et je vais utiliser de l'ocre très fluide aussi je vais fluidifier le pigment ocre pour le poser sur la base de ma composition Alors maintenant je vais commencer à travailler les volumes et euh, je vais aussi travailler les bosses de la citrouille, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, donc je vais accentuer le bas euh, de mon fruit et je vais monter progressivement vers le pédoncule sans charger mon pinceau de peinture tout en posant de petites touches euh, qui vont devenir de plus en plus euh, fluides transparente au fur et à mesure, euh, donc je vais poser ces petites touches de peinture pour représenter la texture de la peau de ma citrouille. Alors je fais cette opération euh, progressivement, au fur et à mesure j'ajoute un petit peu de, de la couleur orange et je peux aussi intervenir avec de la couleur rouge pour donner un petit côté euh, vif. Euh, à ma citrouille une petite couleur un peu plus vif et plus contrastée et maintenant je vais commencer à peindre le pédoncule de, de la citrouille et pour cela j'utilise la deuxième méthode la deuxième technique que je ne conseille pas <rire> vraiment parce que bon, ça va vous abîmer un petit peu le, le bâtonnet et donc j'humidifie je, je mon pinceau et j'extrais directement euh, de mon bâtonnet euh, le pigment que je vais poser sur le pédoncule avec des petites touches comme ça contrassées Alors, rien ne vous empêche d'intervenir avec des feutres écoliers et, et de repasser sur certains endroits, soit pour retracer les contours ou alors tracer un seul côté pour suggérer une ombre portée, une ombre propre, etc. Ou alors pour accentuer les contrastes ou alors pour accentuer la texture de, de la peau de, de notre citrouille. Vous, vous voyez que j'ai tracé quelques traits Toujours un petit peu tremblant, entre guillemets, ce sont de légères courbes comme ça, allongées, et que je vais adoucir avec de l'eau, avec mon pinceau imbibé d'eau, pour atténuer un petit peu de cette couleur et pour mieux représenter la texture de, de la citrouille. Et en même temps, voilà, on va aussi repasser avec ses feutres sur certains détails, par exemple de la fleur, ajouter des points, etc. Donc voilà, ça c'est le côté finition, vous pouvez laisser votre aquarelle sans, mais c'est toujours mieux de, de travailler légèrement les détails, sans vraiment tomber dans, dans une aquarelle très très réaliste et très très fignolée. voilà ce qu'il en est concernant cette petite aquarelle j'espère que tout le déroulement de ce tuto de cette vidéo vous a plu et que surtout vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, à aimer cette vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à me poser aussi des questions si vous en avez si, concernant le matériel ou alors si vous avez des propositions de thèmes aquarelles à me, à me faire, j'en tiendrai compte pour mes prochaines, mes futures vidéos tutoriels, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait. Si vous êtes intéressé par le dessin ou le coloriage, je vous offre mon kit de dessin et de coloriage gratuit. Euh, le lien se trouve en dessous de cette vidéo, ça va vous rediriger vers la page concernée. Vous n'avez juste jusqu'à faire votre choix. Si vous êtes intéressé par le dessin, vous allez recevoir le kit de dessin avec une formation gratuite ainsi que pour le coloriage. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, à très vite pour d'autres tutoriels concernant le dessin, le coloriage, la peinture, etc. Je vous dis Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.